Voici une plaquette dont deux comprimés ont été extraits dans la deuxième alvéole en partant du haut à gauche et la quatrième alvéole en partant du haut à gauche. Comme vous le voyez, c'est assez difficile à voir. Après avoir enlevé le, le comprimé et remis le comprimé à sa place, j'ai rabattu l'opercule. et J'ai mis un petit peu de colle superbue dans la fente qui, comme vous le voyez, est totalement invisible. Cette plaquette est agrandie. Euh, normalement, elle fait 5 cm de large maximum. Maintenant, je vais faire comme si j'enlevais tous les comprimés du blister et vous allez voir que finalement c'est très difficile de se rendre compte que l'opercule a été recollé.